Ah ouais T'as vu un ennemi là-bas On ah, a une moto là Ah ouais effectivement. Ah bah je vois un mec même. Ah il a la moto lui non, non il a à vélo. Ah il y a... Ah, a le random qui l'a. il Bah surtout que le random lui tire dessus quoi. Il va passer le pont. Il est sur le pont Moi il était passé en dessous. Oh la vache Je te réanime. Euh... Okay. Ah, il est au-dessus! Non, il est pas sur le pont, qu'est-ce que tu racontais? J'ai dit sous ah, as le pont. Ah, t'as dit il passe le pont. T'as dit, dit, dit, ni non, au -dessus. dit il est au-dessus ni au-dessus. Non, j'ai dit il va sous le pont. Dit non, t'as non, dit, dit mot pour le mot, mot si il va passer le pont. Allez hop. J'ai enregistré la scène. Tu me paries quoi? Un kebab.